« Est-ce que fumer fait des fumeurs une espèce à part ?» Un client me racontait l'autre jour qu'il se sentait con en fumant, qu'il se trouvait débile de fumer et se demandait même s'il n'avait pas un problème. Sachez qu'il n'y a rien de plus normal qu'un fumeur. Un fumeur, c'est un monsieur ou une madame, tout le monde. Alors certes, il y a des cons parmi les fumeurs, mais il y a aussi des gens très bien, des gens qui ont fait de longues études, comme des gens qui n'en ont pas fait, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des beaux, des moches, sortis de tout milieu socio-professionnel, car la seule vérité est que le tabac n'épargne personne. Un fumeur est juste quelqu'un qui a été manipulé et qui a fait un mauvais choix étant jeune, choix qu'il regrette aujourd'hui, mais ça ne fait pas de lui un faible, un débile, une personne avec peu d'estime de lui-même ou même un pigeon qui ne fait que dépenser son argent. Un fumeur subit sa dépendance et le secret de son sevrage réside justement dans ce changement de paradigme où à la place de subir sa consommation de cigarettes, il doit agir, reprendre le contrôle et devenir l'acteur de son changement. Vous êtes capable d'arrêter de fumer si vous vous en donnez les moyens. Et si vous voulez savoir comment moi j'aide les fumeurs à arrêter de fumer, je vous invite à regarder ma masterclass gratuite « Comment réussir son sevrage tabagique ». Le lien est dans ma bio.